Chers traders et investisseurs, vendredi 4 septembre, bonjour. Alors, la... on arrête de s'ennuyer sur les marchés. Hein. Avec ce qui s'est passé hier après-midi, c'est-à-dire le fameux sell-off sur le Nasdaq, l'animation est fortement revenue, sans crier gare, et tous les propos que nous avions pu tenir au préalable sont évidemment annihilés. Personne n'avait prévu la clôture des marchés américains avec 5% de baisse sur le Nasdaq. Du coup tout le monde s'interroge. Est-ce une simple consolidation qui serait la bienvenue ou est-ce plus grave Eh bien croyez-moi, personne ne le sait. Personne ne le sait et tous les investisseurs et traders à long terme croisent les doigts en espérant que ce ne soit qu'un simple incident. Les marchés ont tenté de rebondir ce matin, puis sont revenus à zéro à l'heure du déjeuner. Et au moment où nous réalisons l'enregistrement, c'est-à-dire quelques minutes après 14h30, avec l'apparition des chiffres américains du chômage, nous, les marchés tentent de nouveau un très léger rebond. En fait, personne ne sait comment nous allons clôturer la journée et également la semaine, ce qui sera très important. Et nous verrons bien comment se comportent les marchés américains, en particulier le Nasdaq, cet après-midi. Dans ce contexte toujours difficile, nous avons réalisé cinq trades gagnants sur cinq, accompagnés de trois médailles. Espérons un après-midi tout aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.